Dans cette vidéo, nous aborderons la cuisine du bédouin moderne qui mange des cacahuètes en buvant un ricard pas du revenir, hein, pas. Sort, sort, euh. et qui, pour changer, va se préparer un putain de méga hamos. Là encore, les juifs et les arabes se disputent la paternité de ce plat depuis des millénaires. Ah, y'a pas à dire, ces deux ne se sont jamais bien entendus. Accordons-leur une chose c'est que le hamos, c'est drôlement bon. Cette purée de pois chiches que l'on déguste aussi bien en mangeant un grec ou un libanais est riche en protéines et acides aminés. Mais ça, nul doute, que tu t'en tapes Pour une fois, j'ai dérogé à la règle d'un seul tuto pour faire le hummus. Parce que pour y arriver, il va falloir d'abord faire du tahini. Tahini, euh, ça j'arrive pas à le dire. Le tahini est une crème de sésame plus simple à faire qu'à prononcer. Alors commençons par elle J'ai utilisé pour ce faire la vidéo de Ketax. À vrai dire, je cherchais quelque chose d'authentique. Difficile alors de se faire une idée quand on ne voit pas la cuisinière et qu'on n'entend pas sa voix. Du coup... Je me suis fié à la musique de la vidéo. Ça sent le berbère qui va sortir du cul de son chameau, ça. On est dans l'authentique. Mmh. Le tuto amène les choses de façon très simple. Il suffit de torréfier le sésame, c'est-à-dire de le faire roussir dans une poêle pendant 5 minutes à feu doux. Bon, visiblement, on peut le faire aussi au four. Ma vidéo doit faire que 5 minutes, donc j'ai pas le temps. J'ai foutu le feu à fond et en 1 minute 10, c'était grillé. Impec. Pourquoi attendre alors Hmm, mon oumous commence déjà à ressembler à quelque chose. J'ai arrêté cette musique bédouine, parce que c'est comme les Gypsy King ou la polyphonie corse. Ça va bien deux minutes. J'utilise un moulin à café parce que j'ai pas autre chose. Là, je sens que ça va être la merde à mixer. Je mets le sésame torréfié, ou plutôt cramé, dans le fond du mixeur. J'ajoute deux cuillères à café d'huile de sésame et je mixe. J'ouvre, je contrôle, j'ajoute de l'huile, je mixe. J'ouvre, je contrôle, j'ajoute pas d'huile, parce que là, franchement, il y en a assez pour faire cuire un cornet de churros. Je me dis, ok, ça ressemble pas du tout au tuto, mais ça sent le sésame tu m'étonnes! Là, je suis content. Ça commence à ressembler à quelque chose. Une chiasse d'écureuil. À présent, je bascule sur le deuxième tuto, celui de Casabéane. Béane? Euh, alors attends, parce que là, j'ai pas le bon nom. Casabine Kazab Cuisine? Euh.. Casabena! Putain, dyslexique. Présent, je bascule sur le deuxième tuto, celui de Casabena Cuisine. Mimi, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle dans les commentaires, semble avoir ce petit accent authentique. Non, parce que c'est certain que si elle parlait comme ça, j'aurais eu des doutes, quoique à Molenbeek. Quand je vois le début de sa vidéo, je mets en pause, et je me dis, un jour, je ferai un Noumous, aussi beau que celui-là. Bon, on se relève les manches. Et c'est parti. Je sais, je suis en t-shirt, mais s'il te plaît, concentre-toi. D'entrée, j'ai été surpris par le nombre d'ingrédients. Mais ça tombe bien, je les ai tous achetés pour cette vidéo. C'est parti, j'ouvre un blender, parce que c'est comme pour le moulin à café, j'ai toujours pas de mixeur. Et comme le blender est plus gros que le moulin à café, je me suis dit pourquoi pas. Je ressors mes fiches sur lesquelles j'avais noté les recettes, mais comme j'ai dû écrire ça avec les pieds et dans le noir, j'arrive pas à me relire. Pas grave, on va essayer de se rappeler à peu près des ingrédients. Et on mettra ça comme ça vient. Tant pis pour l'ordre. Je commence par les pois chiches, parce que je me rappelle très bien que le hamos, ça base de pois chiches. Je me rends compte très rapidement que je vais être assez emmerdé par la taille de mon blender pour nourrisson. Pas grave, quand ça sera un peu mixé, enfin si j'y arrive, j'ajouterai le reste des pois chiches. Aïe, le mixeur fait un drôle de bruit quand même. Et Paf Oh miracle, ça marche ah bah non, ça marche pas. Je secoue l'engin comme un dingue pour essayer de faire tomber les pois chiches sur la tête de coupe du blender. C'est quand même physique de faire du hamos. J'incorpore comme ça vient le jus de citron avec quelques pépins de citron. C'est tellement plus goûtu quand tu t'arrêtes de mâcher pour enlever le pépin de ta bouche. Je mets du gousses d'ail. Mmh, j'ai déjà les doigts qui sentent le renard crevé. J'adore faire la cuisine libanaise. J'ajoute du cumin, une pincée de sel, deux cuillères à café d'huile d'olive, un peu de piment. Et je remix. Je mets enfin mon beau tahiné que j'ai plutôt... Complètement chier et je mélange. J'ajoute au fur et à mesure de l'eau pour obtenir un hamos, hamos, hamos, hamos, hamos, onctueux et délicat. Ni trop liquide, ni trop épais. La consistance idéale. Je goûte, je regoute, je goûte, je regoute. Et là, j'ai atteint la perfection. Y'a a pas à dire. Je vais mettre tout le monde d'accord. Le meilleur hamos, il est bien français. Que le tuto est compréhensible, tout est clair, et si j'ai réussi mon premier Hamos, c'est que le tuto, enfin, les tutos étaient clair. Le titre est-il putassier Non, les titres présentent bien le contenu des vidéos. La communication est-elle possible Pour le tiny, je ne voyais pas ce que je pouvais demander. Certes, mon tiny n'était pas beau du tout, mais il était très bon. Alors sur l'autre vidéo, j'ai demandé à Mimi, puisque c'est comme ça que ses abonnés l'appellent, si elle avait la recette du pain qu'elle mange avec son hamos. J'adore ce petit pain. Malheureusement, elle m'a laissé seule avec mon hamos Et ma question C'est pas grave, je le mangerai avec mes frites. On s'ennuie pas trop, Il a pas de fioritures et de choses inutiles Que l'essentiel, bravo, si je pouvais faire des vidéos comme ça Ma vidéo s'arrêterait là maintenant Est-ce que c'est dangereux Non pas du tout, tous les mixeurs ont des systèmes de protection C'est pas comme couper une planche d'après un certain tuto à la con La note des tutos réunis Je me suis posé cette question tout au long de la recette Il fait comment le bédouin au fond de son désert Pour mixer son hamos avec son blender sans électricité Ça prouve bien que le hummus, il est français Au revoir